En ce moment, sur un chantier, un homme se blesse. En ce moment, quelque part, une femme accouche dans le stress. En ce moment, un pilote perd le contrôle et une comédienne tombe amoureuse de son rôle. En ce moment, précis, un prédicateur se prend pour le Messie et un champion pleure d'avoir trop réussi. En ce moment, les autres, quelque part, en ce moment, les autres, aussi. En ce moment, un homme se ruine par ambition En ce moment, des couples baissent sous la pluie En ce moment, un avocat plaide avec passion Pour un ancien tolard qui veut pas qu'on l'oublie et puis les pauvres hommes interrogent le ciel Tandis que des chargés de com' inventent des mensonges officiels En ce moment les autres, quelque part En ce moment les autres aussi En ce moment d'angoisse Isolé sous un masque, dans la logique de ses problèmes, Le monde se replie sur lui-même, les uns calculent sans scrupule, D'autres étouffent en pleine canicule, confinés dans sa bulle, Les uns résistent, d'autres capitulent, En ce moment, un gang de militaires fomente un coup d'État tandis que des marins prennent la mer à plein bras. En ce moment précis, un ado explose de rage tandis qu'une infirmière fait des heures sup pour se payer un voyage. En ce moment, sur Terre, on tire des coups de feu en l'air. Même s'il est invisible, on cherche un adversaire. En ce moment, quelque part, un enfant erre dans les décombres. Il cherche sa famille. Parmi les ombres En ce moment les autres Quelque part En ce moment les autres 优优独播剧场